Bah, je suis syndiquée depuis 2020, jeune syndiquée. Ce qui est compliqué, c'est surtout pour les intermittents du spectacle de pouvoir euh, réunir, étant donné qu'il y a eu la pandémie et que du coup il y a eu moins de travail. Il y en a beaucoup qui ont besoin de travailler euh, tout de suite et qui du coup ne euh, s'investissent pas dans la lutte. Quoi. La lutte contre la nouvelle, assurance, la nouvelle réforme de l'assurance chômage, on ne peut pas dire que c'est une victoire étant donné qu'elle a été mise en place euh, à partir du 1er février euh, 2023. Et après, les points positifs, c'est qu'il y a eu quand même euh, de la mobilisation euh, dans le spectacle, alors que les chômeurs, euh, ils sont moins enclins, enfin, sont, il y a moins une culture de, de lutte sur ces réformes et d'information, en tout cas. Avoir plus de droits syndicaux pour les intermittents du spectacle, car quand on, quand on milite, c'est sur notre temps personnel. Du coup, il y en a beaucoup qui militent un petit peu. Et on ne peut pas s'investir complètement parce que du coup, on, il faut aussi qu'on travaille. Bah, au moment de, du Covid, on avait une grosse question sur nous, qu'est-ce qu'on allait devenir étant donné que tout était fermé. Et je me suis dit que c'était le moment euh, de s'investir euh, voilà, syndicalement et de militer. Quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens la CGT qui t'ont fait quand même malgré tout choisir la CGT bah, la fraternité quand même déjà enfin la sororité <rire> où euh, c'est important de, de se dire qu'on n'est pas tout seul parce que déjà aussi en tant qu'intermittent du spectacle bah, on travaille beaucoup tout seul et on n'a pas forcément accès à des structures euh, enfin aux syndicats des structures aux sections. <rire> Euh, J'aimerais bien euh, avoir plus de connaissances et plus développer le NSTS. Mais euh, du coup, euh, je vais voir s'il y a des formations et tout ça pour en, en savoir plus. Quoi. Okay. Ouais. Ouais. Salut, bonjour oui.